Bonjour à tous, donc, je suis du et je vous souhaite la bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui euh, une vidéo pas tout à fait comme les autres parce que j'ouvre un swap euh, entre bibliothécaires, donc c'est pas avec euh, un autre youtubeur et une autre youtubeuse, c'est avec euh, une bibliothécaire de, de très sur Facebook. Alors, euh, normalement là-dedans il y a des livres, des trucs à manger. Alors, je vous le petit colis. Voilà. Happy Swap. Euh, certifié bio ou presque. yam, Et un peu de douceur pour ton nouveau poste. Parce que, parce que très bonne nouvelle, j'étais en recherche de poste, et je vais faire un remplacement pas très loin de chez moi, en tant que bibliothécaire, youpi, donc je vais être bibliothécaire pour de vrai, et pas seulement de formation, voilà. Mmh. Eh bien, c'est parti, pour ouvrir ce petit swap, j'ai pris mon petit... Oui, oui, euh, j'utilise un économe pour ouvrir un colis. Voilà, ça ça coupe, c'est perdu. Allez, mais voilà, bing, d'habitude je crée, okay, voilà, C'est pas de problème. Nous avons été coupés par l'irruption d'une fenêtre pop-up sauvage sur l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Tadadou Ah un chaud Mais je suis gâtée Oh là là Une petite carte Je vais faire une pause et commencer par écrire la carte. Voilà, Une gentille carte qui me dit que je vais avoir plein de jolis cadeaux. Ça, c'est un, un crayon à planter. Euh, voilà, on écrit, et puis quand, quand le crayon est fini, on plante le bout du crayon, et euh, on va avoir des fleurs, des, des jolies pousses. Trop bien Petite pince, avec une chouette. J'adore les chouettes. Du chocolat. Du chocolat vegan en plus. C'est trop joli. C'est une déco de sapin, j'imagine. Oh, ça me laissait. C'est du thé. C'est du thé. Du thé blanc, fruits rouges. Feuilles de bambou et tout. Ah voilà. euh, non, mais j'avais pas assez de thé, voyons. Hein. Je sais pas quoi, combien de sacs chez ai, mais de toute façon, le thé me fait toujours plaisir. Et en plus, j'ai pas beaucoup de thé blanc. Donc c'est bien, ça me changera un peu. Ok. Un petit tissu avec des poissons pour emballer on voit rien ici, ici. on voit strictement rien euh, c'est un <rire> c'est un sur lequel il y a écrit la vie est trop courte commençons par le dessert que je vais mettre sur mon frigo euh, dès que j'aurai fini cette vidéo ici. Oh trop chou ah, ça se mange en plus Un pingouin en chocolat Je pense que je pense que c'est pas tout à fait, végan, Mais c'est pas grave. Je vais le garder quelques temps. Et puis, euh, je verrai si je le partage avec quelqu'un. Moi, je mangerai le côté noir. Et... Il mangera le côté blanc. C'est embêtant ce genre de truc, parce qu'on pas... on a... n'ose pas les manger. C'est trop chou. Et ce qui correspond au thème de ma chaîne, n'est-ce pas? Le livre dans une pochette à livre, et ça, ça va me servir parce que je vais la réutiliser. Et quel est ce livre? Attention à ah, Sylvain Prudhomme, les grands. Et ben, j'ai jamais lu de Sylvain Prudhomme voilà. avec en plus un petit marque-page. Oh là là là là là là là, ça a l'air trop bien. Alors, ça si te parle de quoi? Ça leur était tombé dessus, ils avaient eu ça, la ville leur avait donné cette chose dont tous les musiciens rêvent, que pouvait bien leur foutre tout le reste. Guinée Bissot 2012, guitariste du Mama Jumbo, un rouge fameux de la fin des années 70, couteau vif expédient. Alors qu'un coup d'état se prépare, il apprend la mort du Dolce, le Dolce la chanteuse. Le soir tombe sur la capitale, les rues bruissent, couteau déambule. Dans ses pensées, 30 ans des filles, souvenirs d'une femme aimée, de la guérilla contre les Portugais, mais aussi des années face d'un groupe qui jouait une musique neuve, portée par les langues de la fierté d'un pays. Au cœur de la ville où l'on continue de s'affairer, indifférent au premier coup de feu qui éclate, Couteau et d'autres anciens du groupe ont rendez-vous, ces soirs de concert, au Sheringouito. Et ben, ok, et ben, oh et enfin, un autre marque-page avec une licorne. trop bien! Euh... Ouais et alors donc apparemment Céline d'homme euh, » parle pas mal de enfin donc c'est une œuvre littéraire ouverte sur le monde euh, il a beaucoup vécu en Afrique donc le fait qu'il nous parle de l'Afrique hein, c'est bien de... c'est bien d'avoir des des, des, des des auteurs qui s'y connaissent sur le pays sur lequel ils écrivent ou qui ont vécu dans le pays dont où... ils parlent dans leurs bouquins ça peut éviter de dire des grosses conneries. Et donc ben voilà, c'était une toute petite vidéo. Mais c'est bien les petites vidéos aussi, hein, parce que ça, ça permet d'avoir un expresso à emporter, s'il vous plaît. Euh, c'est la première fois que je fais un swap sur ma chaîne. Si vous avez aimé, ben vous pouvez mettre un petit pouce bleu et me dire en commentaire, et hey, refait des swaps, ce que je ferai volontiers si je trouve des gens avec qui swapper. Ce dame n'existe pas, je viens de l'inventer, mais c'est pas grave, on s'en fiche, la langue évolue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé c'est pas grave. Si c'est pour des détails techniques, je veux bien que vous le disiez en commentaire pour que je m'améliore pour la prochaine fois. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des lectures. Cette fois-ci, je reviendrai aux lectures et sans doute à des sujets comme qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une journée de bibliothécaire et, et aussi qu'est-ce que c'est qu'une journée de libraire parce que euh, je suis également euh, bénévole en, en librairie donc je connais aussi le milieu librai de librairie. Toutefois si vous voulez des infos sur euh, ce que c'est qu'être euh, libraire je vous conseille la vidéo sur le sujet de euh, Margot Liseuse parce qu'elle c'est son vrai métier. Notre librairie elle est un, un, un peu bordélique. <rire> mmh. Mais voilà, donc euh, voilà. Il y aura sans doute des vidéos sur le sujet aussi, parce que babarette, bibliobaire, bibliothécaire et libraire. Et bien, à bientôt, bonne journée.